L'intégration sous-régionale en Afrique centrale, zone CEMAC, conduisant la libre circulation des biens et des personnes, induit une parfaite maîtrise des limites territoriales de chaque état. Ainsi, la réunion technique à Douala des sur le cadre juridique et institutionnel de la coopération bilatérale en matière de démarcation et de réaffirmation de la frontière entre le Cameroun et le Gabon. La grande majorité de la frontière entre le Cameroun et le Gabon, c'est des limites fluviales. Le problème se pose pour la démarcation fluviale. Mais il y a un tronçon... Euh, où c'est une continuité euh, territoriale où nous pouvons effectuer une démarcation physique en posant des bornes principales et intermédiaires. Prévenir d'éventuels conflits, en assurant un cadre économique prospère et le renforcement de la coopération sud-sud est indéniable Il apporte des partenaires, une contribution de premier ordre. Tout le monde peut aller sur le terrain, tout le monde peut voir où est la frontière, elle est visible et comme ça euh, il n'y aura plus de, de problèmes dans le futur. C'est ça l'idée et c'est pour cela que nous, on est là pour appuyer le Gabon et le Cameroun dans cette, dans cette démarche. On espère qu'à l'issue de ces travaux, l'on aura un instrument juridique fiable, la création de la commission mixte des frontières, complice pour le cas échéant entre le cours d'Ancombe et Aïna.